Comme promis, la première vidéo sur comment bien choisir vos, arbres et vos arbustes fruitiers, celle-ci est dédiée à pourquoi vous devez choisir un jeune plant. C'est parti Salut, c'est Sébastien Guéguin, je suis pépiniériste arboriculteur fruitier. Et dans cette série de vidéos, je te donne tous mes bons conseils de pépinerie, certes, mais aussi d'arboriculteur, pour optimiser ta production de fruits chez toi. Un jeune arbre, donc, c'est ce que moi j'appelle un sion, greffé ou non hein, d'ailleurs. Hein. C'est un système racinaire petit, certes, mais surtout un système racinaire proportionnel ici à ma pousse, qui va être prélevé jeune. Donc qui dit prélever jeune, dit qu'on va pouvoir l'extraire en supprimant très peu de racines essentiellement de la radicelle, éventuellement un petit bout de pivot, mais pas toujours, ce sion va pouvoir reprendre très vite. Si notre sion reste plus longtemps en pépinière, ça ne sera plus un sion puisqu'il va commencer à être par exemple formé en quenouille, en... En gobelet, en tout un tas de choses, peu importe, ça, ça dépend des pépiniéristes. Mais en tout cas, il va être plus vieux. Quand je dis plus vieux, je ne parle pas du temps qu'il fait, je parle de son âge. Cet arbre-là, qui a deux ans, a un système racinaire, évidemment, plus conséquent. en proportion toujours à sa partie aérienne. Ça c'est comment il est quand il a poussé entièrement en pépinière au départ, ou en tout cas à l'endroit où il a poussé, et qui n'a pas été changé de place. Cet arbre, s'il est prélevé à cet âge-là, et si vous ne me croyez pas, vous irez voir un petit peu bah, les pépiniéristes qui vous vendent du racine nue euh, de vieux arbres, vous regardez le système racinaire et vous allez souvent le voir assez réduit, voire très réduit. En fait, quasiment la même, la même taille de motte d'origine. Et vous voyez tout de suite, et c'est même pas caricaturé, hein, que la partie qui a été supprimée est beaucoup plus grande que pour le sion. Et plus vous allez acheter des arbres vieux, vieux de 3 ou 4 ans, peu importe qu'ils soient plein vent, qu'ils soient formés ou non, ils ont normalement, en tout cas dans la pépinière s'ils si n'ont pas bougé entre temps, un système racinaire très fort avec des grosses sections, de racines alors qu'est ce qui va se passer également à la transplantation à l'arrachage on va encore supprimer des racines encore plus que sur les deux formes précédentes l'arbre c'est de l'énergie entre les racines et la partie aérienne si on crée un déséquilibre d'un côté on a du mal à alimenter l'autre. Surtout quand c'est du racine nu, ça veut dire que toute l'énergie est dans les racines. Au moment où on l'arrache, on tire de l'énergie à l'arbre alors qu'il était équilibré au départ. Si on regarde un petit peu en cachant réellement ce qui reste de racines, vous voyez que le sion, même en ayant en perdu quelques-unes, se retrouve avec un système racinaire. Très bien euh, équilibré avec la partie aérienne. Ici, bah, ça l'est nettement, nettement moins. Et puis, euh, ici, encore plus. Alors les pipiniéristes ont trouvé la petite combine, justement, pour éviter que ceci soit vraiment très marqué, parce que là, ces racines-là, au-delà d'être... Euh, plus longues sont en fait, euh, ont une base qui est assez dépourvue de radicelles, donc ce qu'ils font en fait pour limiter ça, c'est que quand ils donnent ce premier coup de pêche là, ils vont le faire ici sur le sion, pour lui couper ses racines ici euh, en bout, et lui permettre au sion, plutôt que de tout le temps continuer à pousser comme un arbre normal, de venir ici, enfin à cet endroit là en fait, de en fait, lui générer plein de pousses ici au niveau des coupes. Donc c'est ce qu'on appelle un cernage qui permet en fait à l'arbre de redévelopper du racinaire près ici de, du tronc ou de la base du collet pour que quand il est vendu il ait un semblant de densité racinaire plus grande. Le souci principal avec ça c'est qu'une racine, c'est le même souci dans un pot, a, génétiquement parlant, une limite. Une limite de pousse. On va parler de degré osmotique. Alors, je la dessine n'importe comment. Voilà. Ici, on a le collet, on a peu importe quelle racine. Elle pousse la première année, degré 1. Et puis, elle va être capable de pousser, peut-être, en fonction des essences, 4, 5 degrés. Donc, chaque année, elle va redonner un degré, redonner un degré redonner un degré, et puis au bout d'un moment, elle ne pourra pas aller plus loin. Sa capacité, comme ça, à avoir un degré osmotique fort, va lui donner sa capacité à explorer le sol. Quand elle l'a atteint, cette racine-là ne peut plus rien faire de plus, donc ne peut pas améliorer euh, la, comment dire, la pousse racinaire de l'arbre, et donc il faudra que l'arbre trouve le moyen de repartir peut-être, plus haut sur ses racines pour pouvoir aller explorer d'autres endroits ou plus loin. Qu'est-ce qui se passe si notre pépiniériste là, a coupé là alors que la racine pouvait aller là Eh bien, il a forcé la mise au degré 2 du osmotique à se démarrer ici. Et puis s'il le fait ça tous les ans sur 2, 3, 4 ans, en fait, il passe son temps à réduire la capacité racinaire d'explorer son sol. Et la racine qui est ici, en fait, et donc ne pourra, ne pourra pas grandir plus, et donc forcera l'arbre à devoir renouveler entièrement des racines pour pouvoir retrouver des pousses racinaires correspondant au max que la variété peut faire, que l'espèce peut faire, que le porte-greffe peut faire sur son degré osmotique. C'est le même phénomène qui se passe dans un pot. Puisque dans un pot, plutôt que d'explorer le sol, notre racine se retrouve bloquée contre une paroi. Et donc le degré osmotique, c'est comme si on avait taillé, se retrouve à faire le tour du pot. Et toute la racine est développée alors qu'elle n'a même pas pu explorer le sol. Inutile d'en dire plus sur le gros avantage qu'a un sion avec quasiment tout son système racinaire par rapport à un vieil arbre qui serait planté au niveau de la quantité de racines qui est perdue au moment de la transplantation, surtout de la, voilà, de, de la gestion du pépiniériste, parce qu'aucun pépiniériste quasiment ne vous vendra le système racinaire de l'arbre ce n'est pas du tout la même énergie à déployer pour sortir tous ces racines là et ce n'est pas non plus la même énergie pour vous pour replanter toutes ces racines là un arbre de 3-4 ans ici a un système racinaire de plusieurs mètres de long normalement êtes-vous capable de faire des trous de 3-4 mètres de diamètre de 3 mètres de profondeur pour vraiment réimplanter votre arbre ça m'étonnerait donc partez là-dessus. Bon, ces arguments ne vous suffisent pas pour choisir plutôt un jeune qu'un vieux. Vous êtes convaincu et vous êtes surtout pressé en fait d'avoir déjà un grand arbre dans le jardin en vous disant, ben peut-être déjà visuellement ça fait déjà un grand arbre, ça, ça habille plus vite le terrain et puis. Euh, il va vous faire des fruits plus rapidement puisqu'il est déjà grand. Ben, je vais vous donner un deuxième argumentaire pour vous expliquer qu'en fait vous n'y gagnez rien du tout. Vous prenez plus de risques à transplanter un vieil arbre comme ça puisqu'il a besoin de tout refaire ça et qu'entre temps tout ça, ça demande de l'énergie. Ici c'est l'inverse. Et au-delà de demander de l'énergie et de risquer peut-être de perdre l'arbre entre temps, en tout cas, il va l'appuiser là où il en a. Donc il va affaiblir la partie du haut pour pouvoir reconstruire un système racinaire. Donc je vais vous, je vais vous montrer, je vais vous dessiner un petit peu ce qui se passe si on plantait un sion à côté d'un arbre de 3 ou 4 ans qui a été transplanté dans ces conditions-là. OK Alors je vous le dessine en tout petit pour qu'on puisse prendre de la place notre Sion, donc avec son système racinaire. Notre arbre plus grand, avec son système racinaire tronqué, donc qui a la même taille que celui du Sion, quasiment. Avec un arbre ici, allez, on va être sympa, on va prendre une forme qui a été formée, par exemple, un W avec des branches fruitières, déjà installées, peut-être même un petit peu là aussi. Donc ça, cet arbre-là, techniquement, alors il a sûrement un tout petit peu plus de racines, on ne pas être méchant. Le pépiniériste a fait en sorte de vous laisser vraiment beaucoup de racines, c'est évidemment ironique ce que je vous dis, cet arbre-là, formé en W, comme vous êtes assez régulièrement à me demander, est un arbre qui a une année, deux années, trois années et peut-être quatre années de formation. Avec à la base, je vous rappelle, un système racinaire beaucoup plus grand, qui a été fortement tronqué. Notion, il est là. Première année. Vous êtes parti Vous êtes prêt alors, première année, notre Sion peut tout de suite développer son racinaire. Et il ne va pas se priver de le faire. Surtout si vous lui avez préparé le trou comme je vous l'ai expliqué. Et donc, sa partie aérienne va tout de suite prendre de l'ampleur, parce qu'il a tout de suite l'énergie pour le faire. En général, un Sion va pouvoir nous faire ça. Largement, la première année. Celui-ci, a une priorité d'abord. D'ailleurs, il, il est bloqué par ça. Il doit d'abord reconstituer un système racinaire équivalent à ce qu'il y a en haut. Première chose. Donc il va se concentrer uniquement sur la partie racinaire qu'il va pouvoir refaire dans la même proportion qu'ici. Ce système racinaire va devoir alimenter tout ça. Il ne va pas pouvoir l'alimenter efficacement. Donc qu'est-ce qui va se passer on va bien évidemment avoir des branches qui meurent parce qu'elles sont mal irriguées. Donc la forme va décroître. Si le pépiniériste a été un minimum consciencieux, il va vous dire de ne pas laisser les fruits qui vont se former sur les branches fruitières déjà prêtes. Là. La plupart du temps, il ne le fera pas. Et la plupart du temps, vous serez tellement content d'avoir des fruits sur votre arbre fraîchement planté que vous allez les laisser. Donc, évidemment, il ne faudrait surtout pas le faire, puisque, je vous rappelle, le système racinaire ici n'est pas encore capable d'alimenter ce qui est ici. Donc, en plus d'avoir perdu des branches, en plus d'avoir des fruits à nourrir, donc de puiser beaucoup d'énergie sur votre arbre, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accroître le système racinaire. Ça, c'était la première année. Vous l'avez compris, ce phénomène de l'arbre pourrait être limité. En fait, vous devriez réduire autant la partie aérienne qu'il reste de racines, c'est-à-dire revenir à une forme très basse, sans doute, et empêcher les fruits de se former la première année. La plupart d'entre vous, de base, ne le font pas parce que vous êtes souvent prioritairement à vouloir du fruit sans vous occuper de l'arbre. Et surtout parce que bah, vous l'avez payé cher, ce truc-là. Donc c'est normal qu'il donne du fruit. Sinon, vous l'avez acheté pour rien. Allez, on démarre la deuxième année. La deuxième année, tout le monde peut accroître son système racinaire, enfin un peu. Alors dans une certaine mesure, rappelez-vous le degré osmotique hein, qui a été perdu. Donc on repart sur un système racinaire qui entre les deux va être similaire. Mais sur la partie aérienne, on va enfin ici, puisqu'on a perdu des branches, puisqu'on a puisé beaucoup d'énergie à faire des fruits, cette année, hors de question d'enfer, tant pis pour les branches fruitières, on va soit les éliminer, soit faire en sorte, enfin c'est l'arbre hein, qui va faire en sorte, de ne pas faire de fruits parce qu'il va être concentré à faire du bois. Donc, un, il va potentiellement vous faire des trucs un peu comme ça, pas forcément si grand par contre parce qu'il n'aura pas l'énergie, donc il va vous faire des petits trucs comme ça, tandis que lui va continuer de monter, va continuer de vous faire des branches secondaires, euh, peut-être un petit peu plus bas quand même, et puis surtout on va continuer ici aussi à vous faire des branches. Alors j'aurais pu, pour la rigolade, vous expliquer en parallèle comment faire cette forme-là en, par en parallèle de la pousse. On va plutôt raisonner en termes de volume, mais en termes de forme ça aurait pu être celle-ci qui était mise en place. Vous voyez qu'à partir de la troisième année de pousse, on a des arbres qui ici sont équilibrés au niveau racinaire, enfin, encore que lui, a encore un petit déficit, mais surtout un arbre ici qui a rattrapé celui-là. Et c'est là où je veux en venir. Il l'a non seulement rattrapé, mais surtout il l'a rattrapé en, étant, en ayant poussé dans de bonnes conditions, sans avoir un gros choc de transplantation, sans avoir eu à avoir du racinaire à refaire, puisque c'est uniquement du racinaire nouveau, et sans avoir puisé de l'énergie ici, là, dans son tronc, pour pouvoir survivre. Cet arbre-là, l'année suivante, va être plus grand que celui-là, plus développé que celui-là, parce qu'il sera beaucoup plus autonome au niveau racinaire, et parce qu'il n'aura pas eu de souffrance inutile par rapport à celui-là. Voilà pourquoi vous devriez acheter que des jeunes sions qui vont vous coûter au plus, selon les espèces, 25-30 balles, alors que là, en fonction des espèces, vous allez peut-être les acheter 100, 120, 150 euros. Si vous ne me croyez pas, j'ai envie de dire vous avez raison, je ne vous oblige pas à me croire. Éventuellement faites l'essai, si vous êtes un peu curieux quand même de, de savoir la réalité de ça. Vous pouvez au minimum aller écouter les spécialistes de la question. Toutes les personnes qui vont vous parler d'agroforesterie, de santé des plantes, de santé des arbres, vous diront toujours de planter des jeunes arbres à racines nues les plus jeunes possibles. Tout ça pour avoir un système racinaire le plus propre, le plus entier possible. Et donc ça, ça va être vrai pour les essences forestières, ça va être vrai également pour les fruitiers. Et c'est pareil pour les arbustes fruitiers, c'est pareil pour tout le monde. L'humain a été capable de développer des systèmes d'arrachage d'arbres colossaux au détriment de la suppression de plus en plus forte des racines. Pour la simple et bonne raison que ben, ça se vend des arbres vieux. Donc moi je vous encourage, vous qui êtes client, à ne pas demander des arbres formés. Mais vous allez plutôt venir regarder ma, ma vidéo sur comment former ça là former ça, pendant que ça, ça pousse là, je vais vous expliquer, donc ces trois années de pousse, comment les transformer, les branches là, pour faire ça avec, notamment. Vous allez voir que c'est très simple.